My mother wears a burqa, my father does it too. I have to wear a burqa, the burqa is blue. Sandaira, Sudaïra, peste la musique en temps du dehors. Tu vas nous Désolée, Nastaran. Merci. J'aimerais t'enseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Et tu sais qui dirige notre école. L'art, l'histoire, la fraye. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. Mais c'est merveilleux. Imagine éduquer des enfants à être libres. Oh là là, j'étouffe là-dessous. Attends, je vais t'aider. <rire> <rire> oh, vous ne pas, c'est interdit, stop Chut C'est à la mousse, allez écouter le prêtre, dis-moi la ma Ça te remettra les idées en place. Je dois amener mon épouse chez ses parents. Qu'est-ce que tu as On m'a amené une nouvelle prisonnière. Et alors Et alors Aujourd'hui, la nouvelle prisonnière a ôté son châtelé, devant moi. Tu lui as parlé Non. Est-ce que tu sais quelque chose de la femme qu'on a emmenée C'est un couple sans problème, gentil. C'est fichu. Les talibans nous détruisent. Oui, je... Pourquoi tu t'intéresses autant à la prisonnière Je te préviens, la cérémonie est très attendue. C'est la seule femme programmée, alors tu fais ce qu'on te dit. Ah Et te tuerons, Sonaïra. Ne sommes-nous pas tous déjà morts depuis oui. longtemps Est-ce que tu penses qu'on entendra de nouveau la musique à Kaboul